Bonjour bonsoir tout le monde ça avec plaisir de rentrer la caillou nan moment ça pour capable porter pour une nouveau émission sous Chanel ou rèmè en pile là. Nous profiter, saluer tous les amis qui connectent nous tout partout sur la terre, les amis qui Brésil, Chili, aux États-Unis, Canada, la France, Martinique, Zaminou qui Saint-Domingue, qui toujours fait nous signer nous connecter Chanel, aux amis qui connectent nous tout partout dans le pays d'Haïti. Nous disons merci, gros bonjour pour nous toutes, nous comptons pour nous partager avec vous. Toute information qui concernait l'actualité dans le pays d'Haïti, comme nous connaissons, semaine ça sur channel ça, nous portait pour nous diverses vidéos qui viennent à la soeur marie sony Laura Senatis, comme nous connaissons, dame ça qui venait Populaire, après prophétie qui était faite sous la mort, ancien président Jovenel Moïse, ça qui déjà réalisé la date 7 juillet 2021. Mais Fok nous dit... Après l'assassinat ancien président Jovenel Moïse, là, la Kailin en Pélévin 5, Damsa lui-même a continué à porter une série de prophéties et une bah série de messages. Pour le pays d'Haïti, il a annoncé que c'est lui-même qui a le pour prendre le pays. Pas gagne l'élection qui a réalisé dans le pays, mais c'est lui-même bon dieu choisi pour diriger le pays d'Haïti. Et depuis après, parole, ça nous capable dit sur les réseaux sociaux, tout côté où passé, depuis ses seules Laura, ça a si un pile, un pile débat, un pile, un pile réaction, il fanatique qui a même dit, même Javem, qui dit, Nap, nous ne pas suivre nous-mêmes, nous pas popiner, nous pas disons, nous, sous aucune bagaille, ce c'est l'aura dit, mais seulement nous-mêmes, nous dit suivre parce que Paol la parole dit les voix de Dieu sont insondables. Donc nous nous là pour nous critiquer ou bien pour nous dire que nous avons qui sont capables de ou bien des choses qui sont puis puis le monde toujours dit souvent, surtout le monde qui a prêché, tout ça qui est possible, puis, dit, surtout, moun, yo, ça, est possible pour l'homme, Dieu est capable de faire eh possible. Et bien sûr, Laura, c'est si Natus, j'en capable dit dernier temps, ça y est. Un pile, un pile critique, l'apprécier, voir côté gagner un monde qui même fait connaître la justice DCPJ TA2 tandis Laura lura sénatus et même attribué non li ak juge coque côté ta fait connait ses cousines et pasteur sanon ta même bal l'agent pour venir annoncer prophétie ça yo donc il faut que nous dit parole ça c'est Laura déjà vous jeter le fait qu'on est bien li va aucun relation avec juge Joindre ni li pas une relation avec ak pasteur Sano, li c'est yon monde qui ta vive du côté de Belader mais bon Dieu, message pour le porter en tant que missionnaire. Il n'a pas rien pour lui avec la série Mounsayo. Et après divers messages, c'est Laura Sénatiste qui a pour une série de personnalités déjà. Nous avons répondu trois journalistes qui s'est sont bons. C'est l'autre journaliste qui n'est pas arrivé découvrir l'identité de lui. Il a cap au Canada. Eh bien, fois ça, seul aura parle à Vénérable Lova Toussaint. Vénérable Louva Toussaint, de il y tout, même Jean, avec Sœur aura, et puis l'autre évangéliste, ou bien prophète, il y a tout, il était à, bien yon an yon à bien journalistes, yon même tout, il y a tout, il y a il était tout, il y a tout, il y a il y message pour. il Vénérable Lova Toussaint, il fait le connaître que c'est Diabla servi tant Diabla pas prêté pour longtemps parce que le bon Dieu est arrivé. E il même dit Lova Toussaint, à part les fin annoncer prophétie faire ça, il fait connaît connaître derniers mois pour le bouleverser en pile et le saisir. Vénérable à lui-même tout annoncé prophétie sa yo. Donc, Seul aura parle à Vénérable Laura Toussaint et pour le faire connaître, règne Satan fini, règne Satan tombé et c'est l'éternel qui prend le dirige à travers lui-même. Seul aura Senatus, lui invite l'Ova Toussaint pour lui convertir plutôt au lieu de la poter série prophétie sa yo qui part camper sous en C'est l'elfine parler et Vénérable à lui-même, Il ouvre bouche lui le parler nous allons nous comment comment enfin, oui. dit, le permettre de suivre déclaration ça message ça sœur Marie Sony Laura Senatus pour vénérable Lovatusain restez connecté channel remet en Ampilla, partagez, partager la vidéo nou à très bientôt bye bye tout le monde ciao ciao vous un message bye monsieur Kielé Lovatusain à papa moi pendant que me fin dit comme ça que dans cinq derniers mois yo Bon Dieu pral bouleverser ce pays à tête en bas moi et a au dit tout bon Dieu le va tout saint diable la paix di bataille oui femme soit, ouais ka parler là bon Dieu pral l'utiliser pour mettre tout diable dehors dans pays à net oui li pral le mettre ou grand dehors li pral le mettre dehors li pral mettre loge dehors di pral le mettre toute péris il pral faire bon Dieu le faire bouler toute péris il péris ma son loge ni péris il ni péris mon ni péris l'église catholique parce que l'église catholique c'est péris Lucifer que lié Libre fait mettre tout dehors côté qui est tout, tout diable eh, côté que les prêtres président c'est la wale ben même moi même libre fait retirer, craser tout diable sa oui exemple Mabdinou exemple souvenance libre fait me craser côté ça exemple la ville au camp libre fait me craser côté ça exemple Soukri gon lot encore Blénon libre fait me craser côté ça Citadel papka papka des diable encore exemple la porte Saint Jacques Saint Jacques Libal fait une crasse écoutez ça exemple et, et, et, et pleine du nord Libal fait ça camper l'autre jour le sauveau a impréché pleine du nord on l'a éteu a déjà le magistrat émettait dehors moi, il m'a en 2012 il émettait de nous dehors nous venons de mercredi il mettait nous dehors jeudi eh bien avant il avant venir à au Prince bonjour il te voit prêcher encore pleine du nord m a, après fête yoah et même te prêcher D'après, je te plains du nord. Bon Dieu, pral fini avec bagaïs. Toute bagaïe diab. Tendez. Haïti bral dédie à Jésus Christ net. Depuis, on ne parvient servir Jésus. Eh bien, bon Dieu a toutiel moi tout dit nous ça. Mais ça, Dieu bral fait. Tant que le te fait, David dit pour Daniel. Les David, Stephen, coups de méchants, ils qui ont quitté la guerre. Daniel n'enfossolion. Eh bien, les Daniel te sauve, bon Dieu te vine faire Daniel. Se, te vine voir 11 anges, qui m'a bouche l'eau, pou, pour ne pas détruire Daniel. Eh bien, les Daniel, les Daris le venez dans le matin, par courant paradis dit Daniel, serviteur, bon Dieu, est-ce que bon Dieu délivre ou? Daniel dit ou, oui, mon roi, bon Dieu délivre, mon Dieu m'a servi. Et mon roi, je pas mérité mérite pas, non, pour es là. Et puis, il fait râler Daniel, sauter dans le faux solion, puis il fait mettre toutes mes chansons. Avant même de paraître naturel, il a fait un affaire sur lui. Et moi, quand ça, Daniel, et moi, je te dis, il était là pour parce que c'est un gouvernement pour tout le monde, il était là pour décrire, il dit que toute langue, toute nation, toute couleur, toute race, toute tribu, servit bon Dieu Daniel, nan, et bon Dieu Daniel, nan, seul. Et moi, je me là Bon Dieu pral fait toute race, toute couleur, toute tribu, toute nation, toute langue, toute peuple haïtien net en général. Servi bon Dieu Marie Sonny, l'aura c'est natusla, et bon Dieu Marie Sonny, l'aura c'est natusla, seul. pas le servile, bon Dieu a tout yo, c'est ça le pral fait. Pas bien la police encore, Les moun font bagay bouta arrête yo. Bon prison pral la, pral fini, bon Dieu pral la, get tout prisonnier yo. Esaïe 61 dit ça, la donne. Alors, le va tous ces mois vraiment regrette ça pour à toute l'autre à toute l'autre Hougan qui a une potée prophétie non pas d'accord nous ça bon c'est pas pas prophétie avec Hougan soit on a Dieu c'est parce que nous avec Jésus Rive Lucifer voit un le monde puisque nous Jésus Rive pour voir le prend le finir bon Jésus Christ pour le prend autorité maintenant mais Satan attend ben nous pour faire pour des prophéties même j'ai avec servante bon Dieu mais mm. moi-même, mm. mm. m'a dit nous ça, ça a si quel pour fini, ça a quel pour fini. Moi, je connais que toute bague à Sayom dit ya. Nous pourrions venir arrêter et mais venir si nous sommes capables. Nous mettre venir arrêter, nous mettre venir arrêter si nous sommes capables. Nous mettre venir arrêter. Map obéit. Nous mettre à venir arrêter, minoter. Map obéit. Mais pour un, nous arrêter nous mettons en prison. Pour deux, bon Dieu, a commencer à venger à Haïti avec avec avec tes -e. Et songer. Moi, je te dit déjà, je suis dit je suis dit que je bon suis dit prend exemple, ma telle, que je président, dit que je t'ai dit que je suis dit que je dit que je dit que je suis dit que je suis dit que dit que je suis dit que je dit que je dit que je suis dit que que je que que dit Soumatel il venu il a dit qui dit Matel il dit Jovnel lui mais parce que me pas long mais non Matel Matel pas pour ça mais Salta est là Matel qui te dit président l'enfer là il pas mourir pour ça parce que me pas mais non là en ben me dit pour te parler de tout chef c'est ça me te dit c'est ça me te dit avec un autre monde bon dieu te dit si encore avant me te blier qui c'est Edmond Supilis Bosil Edmond Supilis Bosil c'est mon lacaille monnier mon <quote exposure -popular> <apple> Le Seigneur a dit que le Seigneur a pris le Président Jovenel Moïse. Et puis, la a un nouveau gouvernement spirituel. Il a cherché le temps que a pays Comme il a été un politicien influent Pour qu'il soit capable aider pour camper le gouvernement. Sa. Eh bien... Mais ça mais il dit moi oh, c'est vrai moi m'ap nan moi m'ap gouvernement ça moi m'ap jwenn en place là après ça il tout pas occupé mon corps il dit fin parler avec moi et puis il dit il ban côté pour me m'm dormir on, on, on premier jour il fin il finit ta avec moi il commencer là l'église il vient il pas occupé jusqu'à ce que malet on deuxième fois me tourner il recevoir m'm vraiment le bon me dormir il fin il ne parle avec moi il tout bon côté pour me m'm dormir il tout les n bah ouais encore tout n'est tout n'est t'écouter on mille gouttes pour moi pour une machine ah ils m'écouter ma lettre malakali l'aiment tout n'aiment prendre quand même bon Dieu fait me porter tout n'aiment bali mais c'est un ami même le Seigneur a révélé mes demandes suppliées pour Almouri il voulait que eh, moi dis ça mes demandes suppliées Bosil qui est sénateur il passe député sénateur par contre il passe magistrat non belade il passe député sénateur il était posé candidat et, et, et pour pour le président, moi vraiment regrette ça pour tout chef sao qui a parlé sous moi. Moi vraiment regrette ça, moi vraiment regrette ça pour tout chef sa yo qui a parlé sous moi. Comme quoi, vous connais pas gagnant, bon Dieu qui vivant.